Eh hey, monteur, mi la musique 8ème, ça, ça va coller. <rire> Pourquoi 8ème Ça va coller de ouf. Tu penses qu'un thème oui va coller avec ça Ah, je te jure. Il y pas vous avez bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on a rien fait avec le frérot Joël que voici. Ça, et voilà. Je t'ai manqué ou pas Ouais, un peu quand même, ouais. Ouais, un peu. Non, <rire> absolument pas. Non, <rire> <rire> le mec est trop gêné par la question. Ouais, ça va ou quoi Ça ouais, m'a gêné, ouais. Je t'ai manqué ou quoi C'est une question de meuf normalement Non, t'inquiète, t'inquiète, t'as pas de soucis. Tu vas bien Très, très bien, très, très bien. prêt pour, ce... pour cette appli. Tu décris et ça comment, là, la vidéo qu'on va faire Une vidéo-choc où on va dénoncer des choses. Ça a été dénoncé, ma petite échelle, chacun fait des choses dans son petit coin, sur Twitter, machin, et là, on va faire ça en gros. Bon, en réalité, on va pas vraiment dénoncer, on va plus réagir, tu vois, ça va être ouais, un, est un react vrai. à grande envergure, on va rigoler. En ce moment, sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de screens tourner d'un réseau social en particulier, un réseau social qui se veut professionnel, pour trouver des stages, des tafs et autres joyeusetés dans le genre, parce qu'aujourd'hui, on va react aux plus grosses perles qu'on a pu trouver sur LinkedIn. Un compte LinkedIn Ouais, j'en ai un. En plus, je l'ai opti. Il est propre de ouf. Genre, il est opti tout il clean. Est... As tu tu tout vois, que tu ma, fais ma P.P. sur Twitter, c'est un, un, un mouton. Sur LinkedIn, j'ai une photo cravate et tout, propre, mon CV détaillé. Tout mais attends, tout. on peut le chasser, ton profil LinkedIn mais Bien sûr, tu, tu, tu y vas. Il y a plein de belles choses. Hein, aïe, aïe, aïe. Moi, j'en ai pas. Donc, comme ça, au moins, c'est plus rapide. Je crois que j'ai créé un compte, mais qui est totalement bidonné. Je ne l'ai jamais réellement utilisé. C'est peut-être parce que depuis que j'ai fini mes études, j'ai directement fait du YouTube. Donc, j'ai jamais réellement de patron. Et les, ouais. les réseaux sociaux professionnels, comme ça, ça m'a pas trop concerné. Par contre, effectivement sur Twitter, on a vu plein de petites perles tourner, donc j'ai fait une compilation. Merci aux différents disruptives of LinkedIn, hein, Twitter qui euh, répertorie des screens drôles. Donc euh, je fais le SO au début de vidéo, comme ça c'est fait, où j'ai pu aller me servir allègrement. Pareil pour le groupe Facebook Nerd chez LinkedIn, on vous aime. Maintenant, on n'a plus qu'à commencer, c'est parti. <rire> La, la première phrase, bon, rien qu'elle me, fait, me en choque fait. en fait ah, Attends, attends, petit débat par elle. Attention je vais me faire allumer En soi, il a peut-être raison Mais tiens, y a quelqu'un qui t'expose euh, ses problèmes comme ça T'as pas à lui dire ça, je suis désolé Merci, bien sûr, bien merci sûr, Tu vois, peut-être qu'elle doit, doit optimiser ses dépenses Mais la meuf, elle a l'air désespérée En fait, moi je vis est... ça comme un, un, un cri du cœur Tu vois, ouais, c'est voilà. une personne, c'est une étudiante On le sait à l'heure actuelle, tu vois Il y a de la difficulté, c'est un petit peu dur tout ça Qui parle de réalité, tu vois Des coûts de la vie, du fait qu'elle puisse plus trouver de travail dans terrible En plus, tu sais, à la il enfin, y a les hashtags les et tout. Hashtags, ouais, <rire> les hashtags, ça l'a ah, ouais, fumé. Les, les, les hashtags, ça m'a fait rigoler. Elle a quand même mis en hashtag Emmanuel Macron. Ah, c'est bon, il va pas venir sur ton profil. Donc... Après, c'est pour alerter, tu vois. Mais moi, ce qui me fume, c'est le zéro empathie et ah, le ouais. côté direct, genre donneur de leçons, tu vois, avec la conclusion. Enfin, la conclusion un peu au poste, ou en mode, ouais, ah, bah moi, je connais des étudiants, ils vivent avec 600 euros par mois, donc ça veut dire qu'il y a moyen. Si t'as perdu ton travail, tout ça, C'est veut dire qu'il faut que tu déménages pour charger un autre loyer moins cher et tout. Il y a aucune solution possible, tu dois t'en remettre qu'à toi-même. Parce que, attention, Là, je t'ai mis qu'une des premières réponses. Attends, mais moi, un truc qui me fume, j'ai remarqué, il a mis un lien YouTube. C'est-à-dire <rire> quoi C'est la gestion de la trésorerie. c'est ça, coup, a... ça vidéo Genre, il envoie une vidéo et tout, il va l'expliquer comment gérer son budget. Bah, bien sûr. C'est histoire de se donner un peu de leçons, parce que, attention, en donneur de leçons et en petites choses à faire, il y a une deuxième réaction au même poste qui m'a marqué et qui m'a fait rire. Ouais. <rire>, rire. Non, mais... Et en fait, là... Ça, c'est typique de lic Non, mais là, il ouais. y a tout. Là, y a tout, là. il Y a la conclusion, le truc, c'est la vie. Ça sert à rien de se plaindre, OK Et il ponctue avec un... Euh, le clin d'œil. Mais ça, ça, c'est le truc qui, qui rend ouf. Hein, tu t'en avec cacette, mais ça, t'as envie de lui mettre une gouache, hein, rien. Ça veut dire que la pauvre meuf, là, la pauvre meuf, elle, elle crève la dalle. Elle a peut-être découvert, elle a faim. Et... Et hey, y'a un mec qui me dit ça, moi je l'insulte sa mère, hein. LinkedIn pas LinkedIn. Non en vrai je peux comprendre, tu vois, pour en revenir et pour être un peu plus sérieux, que effectivement il y a peut-être hey. des choses à faire pour pouvoir mieux vivre, etc. Mais à l'heure actuelle on est tous conscients, tu vois, que les étudiants c'est compliqué, qu'il n'y a pas que les étudiants mais il y a beaucoup de personnes que grave Et ce genre je de sais, réponse Je pensais pas que j'allais rigoler <rire> Parce que je me remets à la place de la meuf et tout, va crever la dalle. Et le mec il met ça mais c'est. Travaille en silence hein, parle surtout pas de tes problèmes Bon, y a pas que ça, je pense qu'on a compris, Y il a des gens sur LinkedIn qui manquent un petit peu d'empathie Vous pouvez donner des conseils qui sont, je pense, toujours bienvenus dès que des personnes sont en difficulté Mais le faire de cette manière, personnellement, Parce je que... pense, j'aurais mal réagi ah ouais. Deuxième, et là c'est une spéciale que j'ai choisie pour Joël mmh. Sur LinkedIn, il a pas que des recherches de stage, y a pas que des recherches d'emploi Y'a également de la romance <rires> Dans l'attente de partir à la recherche d'Orcrux avec vous Cordialement. Il <rire> a pas de terrain préférentiel hein. Tu serais capable toi d'aller tu l'as déjà fait Non non jamais jamais. J'ai <rire> vu le réaction, je me suis dit mais non. non jamais, jamais. Mais vas-y, frère. Si dans la discussion, entre deux échanges de CV, y a un, y a ça, ça accroche, pourquoi pas. Hein Moi j'ai trouvé ça un petit peu beauf, tu vois, non, dans, dans, un, dans un. Ouais, mais. Okay. Okay. Moi je trouve le contexte ne s'y prête pas. En fait le truc, il y a deux cumules de trucs. Le contexte et la phrase de merde, euh, vous ouais. il parle de poutler et de, de mensorcé, c'est technique de châtelet, après, ça. Après, c'est <rire> technique de châtelet, mais si tu veux vraiment être euh, sérieux, le gars s'adapte à son environnement. Ouais. Il fait petite référence à la formation. Poudlard, ensorcelé, crux machin C'est un minimum réfléchi, même si j'avoue T'as la réponse ou pas Y'a pas de réponse La meuf, elle a juste posté ça, elle a dit Ah bah regardez, on m'envoie des trucs comme ça sur LinkedIn C'est bien votre réseau professionnel, j'avoue j'ai bien rigolé Tu sais, ça me fait penser à quoi ça Ça me fait penser à un débat parallèle qu'on a pu avoir sur Radio Street Les mecs qui vont draguer dans des maraudes Ouais <rire> <rire> après y a pas y a pas de terrain préférentiel hein là où il y a des options bah t'y vas quoi mais après ouais si t'y vas vraiment pour ça c'est chaud quoi tu finis bah tu finis sur tu finis dans des, des, donc, des donc, donc du coup la drag sur LinkedIn toi tu valides ou pas à moitié en fait je valide que si la meuf fait le premier pas tu vois ceci si, euh, toi tu viens faire non c'est mort mais bon je peux comprendre moi personnellement je trouve ça un non, mais peu est... un peu limite ouais il est limite avec son euh, sorcier mais je salue l'effort je salue l'effort moi ça me fume parce que j'avais lu un hein, trucs à ça parce que moi avant de faire cette vidéo et d'aller ah, faire un gros tour sur ce réseau j'ai bien compris que sur Linkedin c'était un peu un réseau où les gens aimaient parti, euh, faire euh, l'automasturbation. Ah, ah mais là là en fait Se ah, faire un peu compris. de branlette en, en fait je pensais qu'il avait... Mais non en fait là il a augmenté bah oui Mais c'est un imbécile Mais surtout c'est pas un imbécile, à la rigueur il donne les 39k, c'est très bien. Mais surtout, j'aime bien le poste pour un peu s'ensenser. Oui oui oui, mais ça c'est très twitter ça. <rire> c'est le de de regarder, je suis un mec bien, mais. Moi je suis son patron, mm -hmm. je vais dire le mec il t'a demandé 36k, pourquoi tu donnes 39 Il a demandé 36k Donne-lui -donne Non mais ça c'est Joël le capitaliste, ça, faut pas. <rire> non mais le, le, les joueurs et tout ça. Bah si le budget était prévu pour 36k. 39, tu donnes 39 il m'a demandé 36k. Et bah moi je te donne tes 36k. Et attends, il n'y a pas de petites économies toi Il m'a demandé 36k. Donc tu lui donnes 36k. Donc je lui donne 36k. Et bah écoute, vous avez devant vous l'exemple. Quand je vous dis que c'est un radin, je suis le un radin. c'est pas un radin, j'économise. Mais par contre, il y a un truc qui me fait rigoler, c'est que là je viens de réaliser le poste en fait. C'est que le mec est juste venu se montrer que c'était Robin Bois quoi. Voilà. Quel connard. Non, mais vas-y. En plus, en vrai, c'est quoi, si je veux partir dans le beau soupçon, je peux penser que le gars soit vraiment content de tu vois faire ça en mode j'ai pu donner plus que ce que le gars voulait. en mode c'est cool et il en parle. Moi, ce qui me fait douter, c'est la véracité du poste. Est-ce que la situation s'est vraiment passée ouais. Ou est-ce qu'on est dans de la, du fictif, dans l'imaginaire Un peu d'exagération. Ouais, il n'exagère pas beaucoup lui. Hein. Continuons. Voilà. <rire> Hello, je cherche un intitulé de poste. Qu'en pensez-vous Startup mentor, full stack of stratégiste, operation designer, stratégiste op designer, startup graver, of production, advocate, head of design strategy Full stack Link Product Startup Growth Mentoring Votez dans les commentaires Sauf que quand tu vas regarder dans les commentaires Ça c'est la spécialité de LinkedIn Ou d'une partie de la Startup Nation mmh. machin, De mettre de l'anglicisme à outrance Quand on regarde dans les commentaires et que quelqu'un lui pose la question Mais pour quel contenu de poste au juste Ah c'est une bonne question Je n'ai pas encore réfléchi Prends les <rire> non, non, non. Le mec il, il est con Mais c'est incroyable <rire> tu vois de vouloir faire des intitulés de poste tout beau tout propre Tu mm. vois qui donne donnent envie d'y aller Tu sais, tu te dis vas-y je suis diplômé je sors de mais, mon mais, école de commerce Mais c'est un peu ça l'essence de J'ai envie d'aller ouais. full stack up mm. stratégiste ça va être incroyable Pour derrière bah du vide en fait Mais c'est un peu ça euh, Empiler euh, des compétences des compétences des compétences Pour se rendre big et euh, rendre beaucoup plus beau auprès des recruteurs Ça c'est un une strate dangereuse faire un truc comme ça Parce que demain s'il y a un vrai entretien et qu'il s'est pas quoi expliquer, il passe pour un gros con. En fait. Ah Donc, ça je, je veux bien comprendre. Sais. Mais en tout cas les intitulés de poste, ah, là, les trucs bullshit, on va se calmer un petit peu, de même pour les anglicismes euh, pour les anglicismes à outrance, hein, full stack up op stratégiste opérationnel of the world, ça veut rien dire. Bon. Et en, en plus même, là où, pour ceux qui vont poser des CV ou quoi, là où les débiles, admettons que le mec juste au-dessus veulent le recruter, le mec répond ah c'est une bonne question, mais oh, t'es pas bluff on va sur Google pour savoir ce que t'as fait tu vois Bien sûr, bien sûr Il y a une personne qui à l'heure actuelle, on le voit, reçoit beaucoup de refus mmh. Explique sa situation, diplômé, stage annulé, les recruteurs machin J'essaye d'acquérir de l'expérience, personne me veut, tout ça Bon, classique galère mmh. de recherche de ouais. ta... Et là nous avons le fameux recruteur qui vient donner ses conseils les plus avisés <rire> Ah bon ah, ok ouais, d'accord. Les, les gens cherchent un travail euh, pour payer les factures. C'est agir, c'est comme ça. Hésite, c'est étonnant. La bienveillance. <rire> <rire> T'en penses quoi là, ta réaction la plus brute Mais là j'ai mal au crâne en fait, je, en fait je vois, vois pas ce qu'ils critiquent Il critique que la personne cherche dans trop de domaines différents Ce qui voudrait dire qu'elle est pas spécialisée sur un truc en particulier Ouais. Ça peut être une critique ça, viable ça, ça, peut, ouais, ça, ça, peut, ça, ça peut être, en, on peut l'entendre Mais ouais. moi ce que j'ai trouvé ridicule, tu vois, dans le post, c'est le Vous cherchez un travail à tout prix pour payer vos factures et ce n'est pas ce que les employeurs recherchent À croire que quand tu es dans un travail, tu vas trouver que des gens qui ça, le font par pure passion Ça c'est les mecs, FC eh, Macron, euh, Startup Nation, ils sont Trop dans cette ambiance mais c'est de l'utopisme, ouais, je trouve faut, en fait. Il faut aimer la boîte ou tu bon, tu peux aller aimer la boîte, mais là il va trop loin. Tu peux aimer la boîte, mais il faut aussi aimer la rémunération. Là. Bah moi je pense, tu vois, que aimer ton taf, aimer la culture d'entreprise, tu vois ouais, l'ambiance dedans et tout, c'est important. Hein, oui. Aimer ce qu'on fait, bah c'est une base. Hein. Mais à côté de ça, reprocher à une personne de chercher un travail pour payer les factures et en plus affirmer derrière que c'est pas ce que les employeurs recherchent. Moi je pense que la plupart des employeurs, bon je me trompe peut-être, hein, mais ils recherchent avant tout quelqu'un d'efficace qui sait bien travailler. Hein. Donc à côté, si la personne le fait pour le travail ou alors par plaisir ou alors les deux. Je pense pas que ce soit réellement, tu vois, le critère qui soit important même si ça peut compter. Encore une fois, c'est un peu pareil que le premier en vrai. Je trouve pas que ça manque vraiment d'empathie Ah bah non mais c'est un, un gros bâtard. C'est juste le <rire> mec qui voulait, il voulait casser quelqu'un et basta, quoi. <rire> c'est quoi ça <rire> celle-là ça. Après ça, tu sais, ce euh, genre de truc parfois, ça débouche sur des choses intéressantes. Parce que là, j'ai déjà vu euh, sur Twitter des mecs euh, qui postaient par exemple des CV euh, mm -hmm. à l'image des équipe. Non, sur les CV, je suis d'accord. Il y en a qui l'ont fait, tu sais, avec le truc l'équipe l'équipe. Ouais, ça, ça. ça c'est cool. Mais ça, c'est pas un CV. Mais ça, c'est de la merde. Ça. <rire> Il nous a fait une infographie, une sorte de... Ça euh, sert à rien, en fait. Mais en fait, c'est même pas un gars. Hein. Je pense même que c'est une boîte qui a posté ça. Genre qui dit, voilà, c'est un petit peu comme ça, qu'on devient créatif, qu'on fait des choses... Et que ça projet. me donne quoi, comme idée, euh, en hein. Peut-être faire une spéciale euh, OP de merde. Tu vois, les, les boîtes qui te font des O.P. machin... Comme ceux qui avaient fait l'O.P. du sandwich Dona, là T'as dit la marque Non, parce que... Désolé, Dona, je pourrais jamais Par... travailler avec vous Parfois, t'as as, as des, des boîtes de com, t'as envie de leur dire, mais vous avez vraiment des diplômes pour ça Et là, du coup, c'est de la merde Moi, ça me fait penser à un autre truc que j'avais vu, c'est des céréales. C'était un poste ultra gênant, et le poste, il respirait un mot ça respirait le boomer ouais ouais ouais le boomer ça c'est ça c'est un truc que beaucoup de marques devraient, devraient faire c'est de s'entourer de, de, de, de gens très jeunes parce que sinon t'as des trucs de bah jeunes et qui sont tu vois connectés Ils sont connectés qui, qui connaissent fait. un peu les codes d'internet exactement tu vois, même ouais. si c'est pas forcément tu vois ce qui est le plus important ça ça marchait mais en 2012 en 2021 tu vois coucher pour réussir bonne ou mauvaise idée mais pour <rire> sa tête ça des moments en fait, en fait y a un truc qui me surprend sur 1080 votants t'as 41% de bonnes. Bon après je pense pas qu'il y ait que des gens qui le fassent un truc sérieux mais quand même ouais, te ouais, dire ouais. qu'il y a 400 personnes qui ont voté en mode bonne idée de coucher mmh. pour réussir sur un réseau professionnel où il y a ouais. des patrons des, des cadres des mecs comme bah, ça. Un, surtout la meuf, pourquoi elle a posé ses questions en fait ah, Des fois ouais. faut savoir se détendre. Elle veut une promotion des des fois, faut pas de sexisme attention là on est sur un cas où on se pose des questions C'est quoi vas-y mise en situation toi tu serais capable ou pas Comment ça Si pour accéder à un poste au de à une rémunération supplémentaire de 500 euros la personne, ton N plus 1 te dit bah écoute il faut non, non, non. Et, et puis même, je suis même pas dans ce mouvement-là. Non, si elle me... te plaît. Ah, en plus on me paye. <rire> je dirais ça. Ah oh ouais, je suis rémunéré en plus. Ouais. Bah, euh, si elle me plaît. Donc toi, ouais. t'aurais répondu bonne. Si elle me plaît, j'ai On a même pas besoin de parler d'argent. J'essaie de te mettre dans l'impasse un peu. Mais non, mais je réponds trop facilement. Mais je pense que pour les meufs, ça doit être beaucoup plus gaillard, ça, ce genre de truc. Ah oh, bah largement, largement. Ça me rappelle des trucs. À un moment sur les réseaux, sur Twitter et trucs à ça, tu voyais des meufs elles postaient des screens où en gros quand elles faisaient de la recherche d'appart, des proprios qui allaient voir, qui allaient dire, ah oh, voilà, ouais. tu veux l'appart ouais, avec loyer ouais. Lui. Oula, ça me rappelle quelqu'un qui hein, bah, Bref, je veux pas de problème. <rire> on est sur est que, du bon poste. Là, on est sur du LinkedIn. Alors oh là, là, c'est imbattable. Avec la photo. Avec la photo. Le loser qui regarde le mec devant. En soi, ce genre de petite citation, ouais, des fois, et ça a du vrai. Mais là, c'est trop cliché. C'est trop, trop cliché. Le, le loser se concentre sur les winners. Les winners se concentrent sur. Sur la victoire, un petit peu, tu ouais, vois. Ça, là, on est sur du. Motivationnel, business. Fais ça, ça plus les vieilles formations en développement personnel. balles En réussite à la 100 balles, parce que une... si ça coûte 20 euros c'est pas du jeu, <rire> Moi, ça moi ça, ça pue vraiment la vente de ce genre de formation, ouais. ce genre de petits trucs un peu arnaque, pas super intéressant au contenu qui pue okay. mm. et à l'heure actuelle vraiment voir ce genre de post, c'est un petit peu, il y a un Instagram le roi des rats il en parlait dans une vidéo de trucs comme ça qui postent que des citations full motivation tout ça, si ça peut vous booster ouais, si mieux. Booster, ouais. mais j'ai quand même un peu le sentiment que c'est énormément de branlettes c'est de, de, de la branlette et c'est de, de la branlette et surtout de la vente de formation derrière Donc, euh, ouais, et là on est sur une situation. Joël, je lui ai fait lire le li le <rire> Le screen en off, juste avant de faire la vidéo. Ah, ouais, là, on est sur du N-word. Enfin, pas le N-word que vous pensez, mais sur un autre N. -n... Ah, bref. <rire> <rire> <rire> en gros, à la base, on est sur quelqu'un qui se plaint voilà d'une situation avec des vendeurs. Quelqu'un répond voilà, il faut arrêter de penser que c'est toujours les vendeurs. Et juste derrière, nous avons quelqu'un un peu plus expérimenté qui est venu se donner à l'exercice de la comparaison douteuse. Ça, c'est ce que disait le gardien de camp de concentration nazi nous restons responsables de nos actes. Bon sang. Tout ceci pour donner l'image. C'est peut-être la faute du vendeur et pas de la responsabilité managériale et des direction commerciale Tu ouais, vois ce qu'il veut dire mais fait, il y avait beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup mieux que ça Ça quoi, ressemble voilà. un peu à un point Godwin quoi ouais, ouais, Je, là, je, je, je crois, oui mais là c'est un point Godwin niveau ligue des champions là je... Il y avait tellement de trucs à dire avant ça Tu vois je veux bien comprendre un peu le délire voilà le gardien de camp c'était aussi sa faute il ouais, aurait il pu donc un un le camp, vendeur c'est aussi sa faute Mais ouais. la comparaison est un peu bidon et c'est vrai que dans bien des cas tu vois par exemple avec des contrôleurs des trucs comme ça Souvent ces personnes là ne font que leur métier que donc même qu'on peut en vouloir, il y a des fois des directives qui viennent d'au-dessus qui font qu'elles sont obligées d'appliquer. Ouais. d'appliquer, Donc, à l'heure actuelle, j'irai pas dans le sens de cette comparaison. Je pense oh oui. que il elle est, est plutôt modulable ah oui, sur lui les lui situations. Lui, il veut te faire démonétiser, lui. Il a voulu me mettre. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète, ça ira. Bon, c'était la dernière réaction, la première vidéo des pertes de LinkedIn. Ah, c'était sympa, franchement. Et en plus, je suis sûr, là c'était soft parce que j'ai vu des dingueries des fois, Il y a des dingueries bien euh, ultra. Euh... Tu trouves que dans la sélection j'ai été soft Non, là c'était cool. Il y avait des trucs, mais des fois t'as des trucs. Des trucs, des trucs incohérents pour dire mais mec pourquoi tu dis ça mais t'inquiète pas il y aura d'autres épisodes si vous voulez un autre épisode n'hésitez pas à m'envoyer vous-même d'accord vos petites perles de LinkedIn si on arrive à trouver 7 8 9 10 perles comme ça qui valent le coup de réagir de vanner et de faire une deuxième vidéo on vous fera donc envoyez moi je sais pas un message sur Twitter un message à Joël aussi ou alors sur ah non, je répondrai pas. Moi. il non, vous je rigole, répondra <rire> il vous aime beaucoup si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce bleu vos commentaires pour l'améliorer ça fait plaisir partagez partagez également c'est important sur LinkedIn sur LinkedIn voilà, parce que vous êtes sur LinkedIn, désolé, on vous aime bien. <rire> Ça va faire un topic avec nous derrière. J'ai vraiment partager sur LinkedIn. Ah ouais Ah, je partager. Dans la gueule du loup. Mmh. J'espère que vous avez apprécié. On vous dit à la prochaine, les amis.